Juste à votre gauche, là, il y a une autre team. Hein. On oh bah va sur le ouais. même bâtiment. Hein. Moi, pas moi. C'est le premier qui va choper le truc bleu sur le toit et qui va gagner. Ok, c'est bon, les gars, j'ai un pont pompe... vert, je peux pas. fight. Putain, ils l'ont chopé avant moi. Ils sont deux sur moi, ils ont une arme bleue. Viens, viens, viens, J'ai juste un piège. Comment on Salut à tous, les amis, c'est David. Il y a un autre je mec qui prend le gros. Viens, viens, viens, s'il te plaît. Mais ils sont trois, gros. Est-ce qu'on part sur un full team ou bah c'est pas mal top 30 <rire> T'es riche Oh le chou Le Gros Je veux pas le toucher Il fait des 6 Arrête de tuer Arrête de tuer Reculez On a pas d'armes gros Oh j'ai 9 balles hein. Là, là, là, je suis... là, là là, je suis à la pioche, je suis à la pioche 4, 4 HP pour moi En bas, en bas, en bas Rémi, là, là, là, là. Eu... T'es sérieux ou pas J'ai 4 HP, tu veux que je fasse quoi Il est où, il est où, où J'ai pas d'armes Merde Ouais Ouais, reste-moi, reste-moi, reste-moi Moi, j'ai rien. Il a Attends, un truc bleu, hein, Ah bah oui, ils vont t'enculer, quoi Je, je l'ai mis quasiment en mid-life Ok j'ai un flingue. Je l'ai tué, j'en ai tué un. Mais mon coffre il, il, y est y là, Alors, là, il est là les mecs il est à la pioche, il est à la pioche Gros, je viens, viens, deuxième... viens viens viens viens J'ai, j'ai, viens Le deuxième il est là Ouais Ok j'ai oh, chopé le truc violet absolument sur le toit mec. Attends mais moi je peux y aller hein C'est ça qu'il voulait. J'y suis. Putain ils l'ont pris, ils l'ont pris. Il est où le mec que t'as achevé Il est dedans, il est dans la station service Ok. Là. Ils sont J'en ai tué un. Là, l'autre est là Il oh, a Gros le quoi qui... Ah Oh j'ai pris le piège, les mecs, marchez pas là, y'a un piège. J'ai pris, qui... <rire> pris le piège mec J'ai pris le mishot, je l'ai tué Là là là, vous le voyez là Je vais lui remettre un headshot hein Headshot Je l'ai tué <rire> Il s'appelle Caillou Il s'appelle Caillou Elle record il est légendaire Là, là, là, ils sont toujours là-bas, les autres. Je mets un, un peu plus Cassez ça, ça, on peut pas les shooter. Est les, gars, les gars, on est dans non, le mal. Mec, oh, je prends un sniper, je prends les bandages. Hop. Oh. un mec là-bas à hein. la limite de la zone, il va nous. J'ai vraiment 6 balles, hein. genre c'est la merde. Oh non. Et on nous balance des grenades, les gars, je sais pas d'où, mais. Je suis mort, hein. Ah, je suis down. Gwen. <rire> c'est notre seul espoir. Ah, oui il va mourir, hein. regarde. Cours, dans la zone, mec, cours, dans la zone. <rire> Putain. Ok il est dedans. Aïe Gwen, achève là. A ta gauche. Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. On va tirer Bien joué, il y a Non Elle est morte, elle est morte. Je la vois pas gros. Il est en train de ramper. Il va s'en sortir. Vengeance. Là là là, Golemar Il y en juste Il les gars, les gars, ils sont plusieurs, ils sont à côté là. Oui, ils sont... il y en a un qui se Bon, qu faites ce que vous voulez, moi je vais choper une arme. Ok, il va, il va drop. Il a une arme. Mais non, go maison go maison On se cache dans la maison, con On va s'y faire Mais t'as vu Le gros gros mec il s'est retourné, il nous a vu, il a fait oh putain Mais surtout, il y a ses potes à côté. Gros, oh, faut qu'on bouge, faut qu'on bouge. Attends, attends, F3, F3. Là Là, là, là, là Elle a la pioche, gros, elle a la pioche Où ça elle était là Lui il est par la pioche pour eu, j'ai eu, je eu Il y en a un, il y en a J'en ai tué deux, j'en ai tué deux Elle me tue, elle me tue, elle me J'en ai tué trois Il est où le dernier Là J'ai plus de mine j'ai plus de mine J'arrive, j'ai J'ai plus de mun, j'ai plus enculé On tué les alors Ils avaient des violettes! Maquillez la maison, mec! Genre enlevez tout ce que vous avez construit! Euh... Putain, mais c'est quoi ça? On dirait une robe de chez des iguales quoi! Wesh, <rire> <rire> ouais, elle est normale cette maison! C'est <rire> dégueulasse <rire> que vous avez fait en vrai! Genre un truc de chien quand tu fais un inventaire, quoi! <rire> Alors là, c'est tout le coloré possible pour votre papier peint, monsieur. <rire> oh non, je me fais tirer dessus. Oh, wow. Alors en fait, on est dans le lobby donc c'est pas trop grave. <rire> oh, attends, je fais des boulinets. Je traîne ma... ma pioche. Hey. Tant... Et... Et et Marine Le Pen, Mélenchon. Marine Le Pen, Mélenchon. <rire> <rire> Nord-ouest, nord-ouest. Dans l'eau, derrière le pont. Je l'ai eu, je l'ai eu. Je eu. Oh, gros, t'es chiant C'est moi qui t'ai chiant oh, aussi, t'es Mais gros, tu passes devant moi quand je tire Ouais, j'entends un mec qui marche. Oh là, il est où, il est où, il est où Putain, il est là Dans le truc là. Oh gros, je l'ai one-shot dans la tête. Mec, on les a enculés. <rire> Merde Ah Oh putain j'ai pris un trap. Je me suis fait one shot par un trap. Oh non mec Oh j'ai trop le seum Oh, oh c'est terrible On s'est fait défoncer noir c'est insupportable Oh mec ils ont défoncé Ils sont en haut sur la colline là-bas tu vois Sur le truc ils ont la construction là-haut Ouais sont... Y'a plus que 4 personnes mec y'a qu'une team en face de nous, on est top 2 là il nous shoote au sniper. Ils nous shoote. Euh, comment on fait pour réparer déjà F. Merde, j'aurais dû tirer plus haut. Je l'ai eu, je l'ai eu Oh nice Mais, Spam le truc, spam le ah, truc. Mon... Putain, il m'a eu, il m'a eu. Descends, descend, descend. Arrête de bouger, arrête de bouger. Je sais pas où il a son patin. Il va aller réanimer son pote sur euh, moi. De toute façon mec, il va être obligé de, il va être obligé de revenir parce que... Genre... Euh... Genre la zone elle est sur eux donc... Lui, est-ce qu'on les shoot comme des lapins à droite Tu l'as vu Merde, il s'est caché, il est où Il est tout seul Il apparaît à son toit Je sais pas. Parce si, il y a toujours 4 donc si. Ouais, ils sont là. En vrai sinon je sais pas où ils sont, hein. oh, ils sont oui. On a 17 secondes avant la prochaine zone. Qui est juste à côté. Hop. Ils sont où ils sont Juste devant moi. Je les vois pas. Je les vois, je les vois. Je l'ai buté. Je l'ai eu, je l'ai eu. Oh non Nice <rire> Allez mon gars <rire> GG. Ok, c'est là Putain. Je suis déjà par terre, mon pote. Y'a un mec dessus, y'a un mec dessus, mais on l'enculle. Ils y sont un y'a un mec juste derrière toi, Gwen. Ok, on le tue, on le tue, on le tue, on le tue. Grenade Pourquoi tu mets une grenade, sale con culé. <rire> oh, ah, un pompe levier, j'ai un pompe levier. Mec, viens m'aider, viens m'aider. Oh, gros, t'es un lâche. Eh, je me suis barré. Vite, <rire> il m'achève à la pioche, mec, viens Léo. Mec Et je sais pas où on monte Mec, t'es tellement un enculé, putain. <rire> oh, c'est Là, il casse, il casse, le toit, ils arrivent. Je le mets pas devant moi, sûr. Là, tu les vois Il a pas, il a plus de billes. Il est mort, il est mort, il est mort. Ah oh non, il est pas mort, il est en dessous de toi non, non, non. En dessous de toi. Bien joué. Là, je le tue, je le tue. Il est mort, il est mort. Ok, bien. Oh, les handicapés le Je te cover ou pas Ouais. Je vois personne aux horizons. Ah Un sniper euh, légendaire. C'est toi qui te fait tirer dessus Non. Ou c'est toi qui a tiré Non, c'était le loot, peut-être. Ah, okay. J'ai un, un sniper légendaire, mec. <rire> Let's go. C'est un top 1, peut-être, ça 11 personnes. Ça fight, t'entends. Ouais. Ça fight, ça fight. Oh là, attention, attention, attention. Reste, euh, reste loin, mec. Cache -toi. Là je ils sont là-bas, ceux qui tirent ils sont là-bas Cache-toi, cache-toi Je l'ai tué, je l'ai tué, celle qui tire à euh, la roquette je l'ai tué L'autre il va la réanimer Putain il a eu de la chatte Il est en train de build pour la ranimer mec Tu les ordres On les tue, on les tue Achève-le, achève-le Je vais l'achever ils sont, morts, ouais. ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts Il n'en reste plus que d'eux Il y a là-bas là, ceux que j'ai tués tout à l'heure, ils sont en train de build Ok on fout le build, on fout le build Non grand. On, on rush On rush J'ai un autre rocket Attends je vais... Il va sortir, je vais le snipe Je crois qu'il est dans la zone Je l'ai touché, je l'ai tué Attends-moi, attends-moi, attends-moi mec, attends-moi Là Je suis là elle fait mal hein. Je sais pas ce qu'elle a mais elle fait mal. J'ai plus de... Je suis mort. Vite, vite, elle va m'achever. Go sur elle, go sur elle. Ah putain bac, gros J'ai... Ah. J'ai raté toutes mes balles je suis désolé. Je crois qu'elle avait une putain d'arme hein. Ah bah, dommage T'es écouté. Oh y'a un, okay, oh, un truc Oh j'ai une scar violette. J'ai une scar lunette violette. J'ai une scar violette. Scar violette aussi Lunette Non sans lunettes. lunette. Oh Lola Scar doré. What Non mais mec, regarde Regarde là il hein. Putain Y'a la même que toi en violet Non mais gros <rire> J'ai la, la même que toi avec lunette en violet. Mec. Moi aussi, oh j'ai la lunette. T'as les lunettes aussi Ouais. J'ai jamais vu un aussi bon loot. Viens oh, on se calme sur le toit, le toit mec, vu qu'on a des lunettes. Lunettes. 60. Je l'ai touché. Maison, la maison, grenade, maison. La maison. La grenade, Elle a lancé une grenade, cache Elle m'a tué à la grenade Aïe. mec. Ils sont plusieurs. Je le vois dans la petite cabane là. Tu qu'on le rush, vas-y on le rush. Vas-y on, Vas on le tente. Je suis devant lui, je suis devant lui. Je lui mets, je lui one mets... shot Je lui mis shot avec le pouf, le pouf! Oh là oui! Prends, prends, prends! Gros, Avec attends, le... ça, ça te shoot! Ça shoot, ça shoot! Ok! Merde! Oh. Il, est, il est où là? Derrière toi, derrière toi! Non reste Oh le bâtard, il m'a mis 3 balles, mec! Parfaite Go, on le rush! Là, là, tu le vois? En N! Ah oui! Et son pote, hein. là, il est là. Je... Son pote est juste là. Bien joué. Je vais l'autre. Putain le p... oh, les pires ah, armes de... du jeu, gros. Violet, c'était hyper violet. Attends, je vais build... Euh, derrière. Là, je vois une tête. Là, là, là, là, dans la maison en face, il y a des gens. On peut essayer de les snipes mec hein. Là à la fenêtre tu vois Putain il a bougé dommage. On les voit par la fenêtre là. Là, à la porte. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Il est pas mort mais il s'est touché. Faut l'achever là. Je l'ai pas eu. Il s'est caché derrière. Surveille mec, s'il passe par la droite on l'achève. Je fais juste ça haut. Là, il est là, tout à droite je le vois. Tout à droite. On se fait shooter hein, cache-toi, cache-toi, on se fait shooter. Mais tu l'as vu le mec ou pas Bon. Oui. Cache-toi derrière le truc, j'ai 2 HP hein. Ok, oh j'en ai 13. Cours. On tente ou pas Oui. Ils nous ont vu, ils build, ils nous ont vu. Ah non ils nous ont ouais. pas vu Snipe les. Pitch. Ils non, ont, nous ont tard, vu ou tard. pas Ils ont buildé de côté. Cours vers le hangar, cours vers le Ok, cours. Oh, go, drop au pire, hein. on tente Non, non, non, on cover le Ok, bien vu, encore T'es chaud Doucement, doucement. Il y a deux drops, mec Au même endroit je, je me mets sur le toit. Tu es content de passer le toit Là-bas, il des munitions, je vais les prendre. Putain, ils sont là Ils sont en train de build Ils ouais. sont là, gros Ils sont en train de build, là-bas Je balance pas ce grenade Gros, je le spawn de grenade, du coup Shoot-le, shoot-le, shoot-le Je l'ai tué, je l'ai su Ouais, explique le un. Je l'ai oh. dé... Oh, gros, il a full il a stuff légendaire. Hein. Il a des lance roquettes dorées et tout, hein. Oh. Tu veux qu'on aille droit Tu as le droit Non, on va dans la zone, gros. Viens, viens, c'est trop tard. Attends, attends, attends. Ok, il reste un mec, on est 1v2, mec. La zone est à découvert, on campe là. Il est 1v2, gros. On campe là, hein. Regarde, a, on est en hauteur. On surtout est on se en... grouper dès qu'on le voit on l'allume Bah ou alors on se met dans la... Dans la zone et on... Ou le alors attend. on va vite se build un truc Dans la zone On court Attends Comment on descend des T'as assez de matériaux pour build des trucs mec Moi non J'ai dû faire, j'ai dû faire T'inquiète Viens là on descend Tous les deux en même temps surtout Ok On jump Go Ouais Ok je range Derrière le camion direct. Il est là, il est là, il est là. Je le vois. Tout ça Il vient vers nous, il vient vers nous. Je l'ai touché plusieurs fois. Il vient droit vers nous gros. Là, de mon côté, de mon côté. <rire> Ouf. Je vais un gros de chat de sa mère. Bien joué, joué gros. <rire> Bien joué, des gros. J'ai zéro kill. J'ai zéro kill. Attends, attends. Ah, minimal. son autre il est à droite, son se bien à droite. Là tu vois ouais. Attends, bon. tu vois Je l'ai touché, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Lui aussi joue au grenade. Hein. Touché. J'ai pas réussi à l'avoir, le rush. Il est mort, il est mort. Il je le loot, je le loot. J'avoue que ça tire encore, je crois qu'il m'a vu. Bon, je suis en train de récupérer l'autre loot. Le, le, le Je l'ai tué Une bonne balle de snipe dans sa race. Et il avait plus de mate hein, il est mort. Du coup on peut peut-être tenter le loot de la vie hein. Ouais. Ok. Ok prends, prends, prends. Là dedans, y'a un gars. Attends, y'a un gars <rire> Je l'ai mis KO et je me suis mis KO. Gros. <rire> <rire> Merde, tu t'as eu <rire> Oui. Gros j'ai plus de vie hein. J'ai troll hein, my bad. Y'a pas... pas grave. Prends le devant toi gros mec. Cover le. Là Là Non C'est quoi qui m'a tué Une roquette non, non, non il t'a mis des grenades. Ah ou lance grenade La zone, la zone, cours, cours, cours Oh merde oh. On est loin ou pas? Ouais, très loin. Merde. Et j'ai 12 HP. Oh, viens. À ah, 40 secondes, gros! Bon. <rire> oh putain, mais gros, on va courir toute la map. <rire> Pourquoi il a pas des véhicules sur ce putain de jeu? J'essaie es de le tuer au passage, mec, mais. Oh, J'avais pas vu. Oh, j'ai perdu sur HP, mec, je suis en Je l'ai tué, mec! Vas-y, <rire> Go goal tu OK. Je suis le pire fus de que j'ai eu une balle de sniper en passant. Cours cours cours cours. Là, ça arrive. <rire> je sais. Oh j'ai tellement pas dans, déjà j'étais dans le mal le mec. <rire> j'ai HP. <rire> dans le tour. <rire> Trop de dégâts putain. 10 HP. Oh, j'avais pas vu gros. Ouais, peut-être mourir. Oh, je tombe à 2 HP. Hein. Je vais pas oh mourir. J'avais genre. même pas un HP mec. Gros je vais pas m'en sortir. Moi non plus. Putain, je vais pas m'en sortir gros. Je vais finir non. à pied. Comme une merde. Gros, je t'aimais bien. <rire> Cours Gros oh, mec Moi je m'en sors. Non, ah non y'a des mecs juste devant, y'a des mecs juste devant, ils me prennent un chevet mec Allah Wakbar Allah Wakbar <rire> <rire> On bouge, on bouge non. Venez on le shoot Aïe, là, les gars, les gars, les gars. Il, il est où, il est où Là Il est où Maison en bas J'en ai tué un là, 2, là, sera dans la Il est dans la zone, il est mort, mort. mort. il est mort, il est mort S'il vous plaît, s'il vous plait les gars non, Devant, devant Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi les gars Fais Je chier J'en fais une grenade, fais chier Gros, viens, viens, s'il vous Un down, un, down, un down, il a une, 8. Deux, Monte, monte, monte, vite Il est en haut, en haut de la colline Là Ok viens me reste. Vite, vite, vite Reste, reste, vite. Je passe derrière l'arbre Je crois qu'ils nous ont vu, mais je suis pas sûr Non, non, je suis derrière l'arbre, ils m'ont pas vu Si, ils nous ont vu, ils sont à la fenêtre, tu les vois Fais gaffe mec, t'es vachement pris, hein. Ils sont dans le mal hein, clairement ils sont dans le mal Gros, viens m'aider A droite y'en a un, à droite Viens m'aider, ah gros A à la limite de la zone tu vois comme... <rire> Je les ai touchés plusieurs fois mais... Oh toi cours, cours, cours, cours Viens build, me rejoindre build derrière toi, ouais. build, build. <rire> Je peux pas gros, j'ai pas le temps que tu vois. là Viens m'aider, gars. Ok, attends Putain, j'arrive pas à toucher J'suis down Mais genre mec... Euh... On vrai en 2v1, en 2v3 mec Putain ils ont vraiment plus de vie hein Bon j'aurais mis tellement de balles Tout droit. Mais gros arrête de... Gros ils ont plus de vie Arrête bouge plus cache toi La zone est sur toi Cache toi dans toi Ils vont me rush hein Non non cache toi ils se battent Ils se battent ils se font reculer Gros je suis dans le mal Cache toi là T'es dans la zone là il, il reste 8 personnes personne, putain quand même Ouais, il reste la team de 3 et une team de 4 je pense Oui Donc laisse les fight Et bon, après tu seras soit en V4 ou soit en... build tu te fais voir m'en bon, fous mec, faut juste que je puisse savoir qu'il y a personne qui arrive par là Là, là. là, là. là, là. Ok, on revient de l'autre côté gros. Mec, ils se font souiller <rire> ils sont enculés <rire> Il y a que des bruits de rock oh. C'est peut-être sur les autres que je devrais tirer en fait. C'est eux qui vont m'enculer. Ils doivent être dans le mirador. Hein. Oh Lol Là, là. là t'es... <rire> mets de ouf Ils sont pas bien Oh Oh mais ils meurent jamais Je leur ai mis combien de balles Ok, la zone a changé. Ah hein. <rire> merde, ils sont dedans. J'ai plus de grenades, j'ai rien. Je compte sur mes potes avec leurs trucs. Je vais pas les tuer parce que sans eux, je peux pas gagner. <rire> <rire> Putain Je <rire> suis vraiment le chien Je <rire> suis entre les deux. <rire> je gratte des kills. Le 4 qui est mort. Gros oh Je suis en monstre Il reste 5 joueurs. Donc 2 Ah non après ça va Il y a une équipe de 2. Ah non, y'a une équipe de 4 gros. <rire> ah ouais Je suis en V4 Oui <rire> Easy Ils sont à droite. Gros y'a la zone qui pousse Passe dans la zone, passe dans la zone. Allez oh couille. En face, dans le build. Tiré non, non. Gauche Oh Oh monstre Oh le monstre oh, les Le dieu gros Oh oui Cette oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, kill Quel abus que Oh oh